Alors l'eau, le, ça, ça se décline sur le plan mondial en, en trois euh, priorités euh, majeures, vraiment très très dominantes. C'est euh, l'accès à l'eau euh, pour tous. Euh, pour les besoins de base, c'est la, enfin, la réduction de, de l'énorme différence d'accès à l'eau entre les pays euh, du nord, les pays industrialisés, éventuellement les pays émergents, pas tous, et le, les pays du sud, les pays moins développés, et troisièmement, euh, la, la, la résolution, mais si possible d'abord la prévention face aux conflits euh, trans transfrontaliers liés à l'eau Alors si je reprends ces trois aspects-là, le premier, il faut dire qu'il y a euh, une part importante de la population mondiale, euh, probablement 15% si mes chiffres sont à jour, qui n'a pas du tout euh, d'accès à l'eau pour les besoins de base, c'est-à-dire de l'eau de boisson qui soit propre, de la bête, eau potable, ce qui nous paraît à nous euh, banal, mais qui ne l'était pas euh, jusqu'à il y a un siècle et demi, euh, de l'eau qu'il ne faille pas aller chercher sur des kilomètres pendant des heures à des puits improbables, euh, au, moyen de, au prix d'efforts euh, considérables, et qui est d'une condition de base de la santé des gens. Il y a un nombre incalculable de gosses qui meurent chaque année à cause d'une eau insuffisamment propre. Il y a euh, également évidemment là-dedans l'eau euh, pour l'hygiène personnelle qui est un facteur euh, décisif de la santé, de la réduction de la mortalité et des maladies. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ça peut impliquer des travaux énormes d'adduction d'eau, de creusage de puits, mais aussi de sauvegarde des nappes phréatiques qui sont menacées par des surexploitations liées à toutes sortes d'activités industrielles, parfois à l'irrigation, comme on a vu que la, la mer d'Aral a disparu à cause de, des besoins d'irrigation excessifs, de la production de coton aux, aux environs. Et évidemment, la pollution des nappes phréatiques euh, par euh, toutes sortes d'accidents et de situations de ce genre. Le fait qu'il doit y avoir, sur le second point, le fait qu'il doit y avoir une égalité entre pays euh, pauvres et riches, pour faire simple, je n'ai pas besoin de beaucoup le développer, ça me paraît aller de soi, et c'est la conséquence de, du deuxième problème, et malheureusement, on pense trop souvent la problématique de l'eau euh, dans, une, dans une optique euh, de pays riches, et on ne voit pas les problèmes spécifiques des pays pauvres. Et puis, les conflits transfrontaliers, maintenant. Il faut véritablement qu'on généralise l'idée d'une gestion par bassin, par bassin versant, parce qu'il faut s'imaginer que le pays d'amont peut, notamment pour l'utilisation énergétique de l'eau, qui est évidemment très précieuse, les barrages, les grands barrages hydroélectriques, peut complètement euh, assécher les pays d'aval. Euh, ou les inonder, suivant quand ils relâchent ou, ou ne relâchent pas de l'eau. Si euh, les, les pays n'ont pas d'eau pour l'irrigation au moment où les cultures en ont besoin, c'est la sécheresse. Prenez l'exemple du barrage en Éthiopie avec le Nil, euh, qui, qui peut être une misère pour l'Égypte si les Éthiopiens ne relâchent pas l'eau au bon moment, et puis pour provoquer des inondations s'ils en relâchent trop au mauvais moment. Donc là, il y a vraiment des accords à passer entre ces pays pour éviter de graves injustices et des conflits qui peuvent être terribles, parce que c'est des questions vitales qui peuvent provoquer des guerres, qu'on a su résoudre en Europe. On a une très bonne convention du Rhin. On est en train d'améliorer le rapport sur la gestion de l'eau du Rhône entre la France et la Suisse. C'est plus facile. Là, c'est que deux pays. Sur le Rhin, c'est cinq pays. Donc, on a des modèles, on a des conventions internationales européennes de 1992, mondiales de 1997, mais on voit que toutes sortes de pays d'aval euh, font une résistance, par exemple la Turquie, malheureusement très forte, par rapport à cette gestion par bassin qui les obligerait à se mettre d'accord avec l'Irak, la Syrie. Et là, il y a des enjeux énormes et des processus de médiation aussi à mettre en place sur lesquels euh, il faut travailler, pour moi, euh, euh, en, en 2030, si on a résolu ces questions, on aura fait un travail fantastique.